Bah, plaisir tout simplement déjà, fierté, et puis euh, motivant euh, pour rester dans, dans cette excellence pour l'année la, prochaine. C'est clairement le plaisir euh, d'exercer de, ce travail et, euh, et le plaisir que je peux euh, ressortir euh, en voyant la satisfaction de mes clients et, et le bonheur qu'ils ont. Je me démarque de mes concurrents en leur offrant des prestations de qualité euh, et en gérant leur dossier de, du début jusqu'à la fin et après, car le service après-vente, c'est vraiment la différence. Un projet réussi, c'est des clients heureux euh, et je jauge de leur satisfaction euh, grâce à, au, à leur retour et puis euh, à leurs euh, recommandations après auprès de leur propre réseau. Le premier conseil que je vais donner pour performer, bah c'est le travail euh, puisqu'on ne peut pas être performant sans, sans travailler et puis euh, toujours être, euh, prendre du plaisir dans, dans l'accompagnement qu'on peut faire de nos clients.